Une soupe aux cailloux d'Anaïs Vaugelade C'est la nuit. C'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» demande la poule. Le loup répond « C'est le, le loup. » La poule s'affole. « Le loup ?»« N'aie pas peur, poule. Je suis vieux. Je n'ai plus une seule dent. Laisse-moi me réchauffer près de ta cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. La poule hésite. Elle n'est pas rassurée, bien sûr, mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu le loup en vrai. Elle ne le connaît que par les histoires. Et elle aimerait bien goûter à une soupe aux cailloux.